En tout cas, merci beaucoup de votre invitation, M. Binitsoul, l'invitation de Serge. Je... Ça ne te refuse pas. Ça ne te refuse pas parce qu'il y a une sympathie. Ça ne se refuse pas non plus parce que je crois qu'il y a quelque chose de particulier. C'est vrai que depuis 2-3 ans qu'on se connaît, euh, j'éprouve un certain attachement à la CDI, affectivement peut-être, mais au-delà, parce que je crois qu'il y a quelque chose de particulier qu'on trouve moins dans d'autres associations du secteur social et d'éco-social, et que je voudrais un peu évoquer devant vous ce matin. c'est vrai que par rapport à tout ce qui s'est dit, ces témoignages, ces vécus, ces paroles très, très fortes, émotionnellement, affectivement, je prends un peu distance, un peu mon, ma posture de sociologue, d'essayer de comprendre pourquoi cette idée particulière née il y a 40 ans. Quelqu'un qui a voulu créer un espace particulier pour que les personnes en situation de handicap puissent avoir leur autonomie de gestion, séparée finalement de la prise en charge éducative. Pourquoi cette belle idée, 40 mois après, est toujours vivante et se poursuit Et je pense que l'un des éléments de réponse, qu'il est là aujourd'hui. Devant nous, dans le sous-sol, la salle d'à côté, nombre de personnes ne sont pas là simplement pour se réunir, faire plaisir, rendre compte, fêter, mais peut-être aussi pour illustrer le cheminement de l'association depuis 40 ans. Qui êtes-vous Vous êtes d'abord des, des personnes en situation de handicap, hein, dont l'autonomie doit être protégée, soutenue, rendue possible. Ce sont aussi des parents et des amis, Hein, attentifs à leur situation, attentifs aux moyens dont ces personnes disposent pour exercer précisément leur autonomie, exercer leur liberté de choix. Ça a été dit plusieurs fois tout à l'heure. Soyez-vous attentifs à ces moments où réellement un choix est possible, qu'ils ne soient pas évacués par d'autres éléments que simplement ça. Il y a aussi des professionnels délégués pour cette mission de protection. Il y a des associations partenaires, relais locaux, territoriaux, qui sont des étayages collectifs sans lesquels l'association ne serait pas là. En tout cas, pas de cette manière. -là. Et puis il y a des pouvoirs publics en charge de la politique publique de la protection. Et puis il y a ces deux personnes qui ont fait tout à l'heure éruption et qui m'ont permis peut-être aussi de prendre un peu distance, de prendre les choses avec plus d'humour, d'être décalés pense le décalage dans cet, à certains moments, quand il est vrai quand il est juste il est salvateur, il est émancipateur il est libératoire en tout cas, merci, je crois que c'est aussi ce moment, cette capacité à être un peu en décalage que la télé produit, qui permet tout à l'heure un tas de choses importantes donc ce qui se donne à voir aujourd'hui dans cet anniversaire je pense c'est l'histoire d'une association qui s'est construite grâce à ces multiples étayages, grâce à ces multiples relais. Et je parlais d'intermédiation pour montrer non pas simplement qu'il y a juxtaposition d'acteurs, toutes ces personnes, juxtaposition de logique, de préoccupation, mais vraiment d'interconnexion, de traduction de logique à l'autre, d'une préoccupation à l'autre, pour faire émerger un bien commun. Et le bien commun, il est tout au long de cette journée, ce fil particulier qui est celui de prendre soin de la personne en situation de difficulté et de handicap. Je crois que ce bien commun, c'est peut-être ça qui permet cette médiation entre des logiques, entre des intérêts très différents. Et c'est peut-être ça l'une des particularités de l'association. Deuxième point fort que je voudrais souligner, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de croiser des regards. Les regards sont opérants s'ils sont aussi croisés et changés des postures. Et je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, ce n'est pas seulement des regards qui changent, ce sont des postures qui se modifient. Ce sont des modes de relations, ce sont des, dans mon jargon à moi, j'appelle des rapports sociaux différents qui permettent à ces personnes de vivre de leur autonomie. Alors, à titre d'exemple, je pense que l'Athélie permet un certain nombre de choses. Certes, tout n'est pas rose, tout n'est pas idéal, on n'est pas dans un monde de bisounours, on l'a pu l'entendre quand j'ai pu rencontrer la TDI il y a 2-3 ans, me semble-t-il. des choses difficiles, des choses fortes, hein, des revendications qui s'exprimaient, des souffrances aussi par moments, mais aussi des points forts. Et je voudrais un peu en évoquer quelques-uns, me semble-t-il. D'abord, commencer à questionner les pratiques professionnelles par l'expérience pratique des usagers. Et je crois qu'on a un bel exemple tout à l'heure par ces petits films où la parole des personnes fut-elle critique, encore, et ce ne sont pas beaucoup exprimés de la critique, mais aussi la critique est importante. Il faut pouvoir les entendre et en effet questionner les pratiques professionnelles, leur savoir-être, leur savoir-faire, leur savoir-tout savoir par ces expériences concrètes. Il s'agit aussi d'articuler l'expérience multiforme des intervenants et l'engagement à différents niveaux des espaces institués dans l'espace public. Ça veut dire quoi Ça veut dire simplement que quand on est quelque part parti-prenant, porte-parole dans un espace de délibération publique, avec les beaux-bois publics, à négocier, et eh bien que cette parole, je veux dire, de, comme on dit, de terrain, ce vécu subjectif, puisse alimenter cette réflexion de coordination à un niveau institutionnel. Et on entend souvent des décalages importants entre ce qui se dit à ce niveau de politique, à ce niveau de négociation, avec la réalité très concrète. Et faire le lien, c'est l'un des points forts de l'association. Et c'est pour ça aussi qu'il y a de multiples parties prenantes dans cette association, et qu'il n'y a pas que des professionnels. Et puis enfin, hybrider des ressources économiques différentes, Hein, on le sait, évidemment, on a des ressources de la redistribution, certes, elles sont très contingentées actuellement, des, des ressources marchandes, il ne faut pas non plus avoir peur de faire appel à ce marché, des ressources, on veux de du bénévolat. Je pense que euh, inutile de le rappeler, mais euh, on, en général, on valorise économiquement le bénévolat en l'ajustant par le SMIG, mais c'est évidemment dévalorisant parce que bon nombre de bénévoles viennent au titre, ils apportent leurs propres compétences. On voit bien le discours de la présidente, le discours de telle ou telle personne, a besoin d'être pris en compte aussi au niveau économique. Alors une quatrième idée qui m'a paru intéressante à la TDI, c'est que c'est une petite association. Elle n'est pas prise par le tourment de gagner des parts de marché. Elle n'est pas prise par la volonté de grossir. En tout cas, pas aujourd'hui. On dans 40 ans. Elle n'est pas non plus, c'est pas son rôle, d'être dans le contrôle. C'est l'ordre des poids publics de contrôler. Et donc, elle est dans cet entre-deux. Et c'est ce qui fait sa force, me semble-t-il, en même temps, sa capacité à mobiliser ces fameuses logiques dont on parlait tout à l'heure, à mobiliser sur un territoire des démarches participantes, partenariales, pour faire émerger, encore une fois, un bien commun qui est celui de prendre soin des personnes, de leur protection. Et Je pense que le récent travail que avions fait avec le RIOPS, hein, sur les temps est un bel exemple de cette capacité. Il n'y a pas d'autre association qui serait plus forte, qui aurait pu le faire. Une association plus importante serait suspectée de vouloir grignoter quelque part. Non, je pense que ces petites associations, comme la as été dit, sont fortes de leur capacité partenariale, de leur capacité, mais aussi critique. N'oublions pas que la TDI a été lancée sur une critique, une critique pratique, concrète, mais aussi structurelle. On y reviendra. Donc on est dans, dans, dans l'entre-deux, et c'est précisément cet entre-deux qui me semble être un levier important dans ce monde aujourd'hui. où euh, On a un modèle de l'entreprise libérale hein, qui se déploie dans tous les domaines, y compris dans la fonction publique. On connaît aujourd'hui les effets pervers de ce no-public management, de cette capacité à transposer dans l'action sociale des pratiques managériales dont on sait aujourd'hui qu'elles qu elles elles ont des effets néfastes. On sait le burn-out, que ces pratiques... Et on voit aujourd'hui l'État, c'est bien l'État dans sa sphère politique qui reprend ces domaines-là, et c'est dommage On n'est pas non plus dans le domaine, je veux dire, euh, c'est dans cet entre deux, entre l'entreprise et euh, la fonction publique, que l'association trouve sa raison d'être, à la fois dans sa capacité à coopérer intelligemment, faire des alliances, mais en même temps une capacité critique, hein, de pouvoir non pas critiquer des personnes, mais critiques, des logiques qui sont à l'œuvre et qui, quelque part, euh, traversent ces administrations. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que l'atelier participe de ce modèle qu'on a pu observer dans bon nombre d'associations, dans nos recherches. Euh, on on récuse à la fois les modèles dominants, dont je parlais tout à car s'ils sont inscrits, finalement, dans une volonté d'instrumentalisation, des associations et de leur opération alors quels seraient et hein, c'est ma dernière, euh, dernière réflexion quels seraient alors les traits hein, d'une action et d'un fonctionnement associatif qui pourraient s'inscrire dans cette coopération critique avec les pouvoirs publics encore une fois critique pour prendre conscience des attachements paralysants donc, critique pour émanciper, pour se libérer, pour finalement trouver une capacité d'autonomie, non pas dans l'isolement, mais précisément dans la diversité de ces relations. En première piste, je vous le livre un peu comme ça, ce serait explorer, hein, poursuivre à explorer les voies de démocratisation de l'action sociale, qui aujourd'hui, est captive de l'expertise en tout genre. Hein, expertise professionnelle, expertise gestionnaire aussi. Hein. J'ai eu l'occasion tout récemment euh, d'accompagner une association, du secteur médico-social, dans le cadre d'un CEPOM. C'est surprenant la manière dont l'ANA, impose, je veux dire, des normes des chiffres, des grilles, qui sont complètement neutralisantes et qui sont complètement négatrices finalement de la l'opérationnalité des associations. Action publique est aussi rétive d'une certaine manière à la participation des usagers, mais au-delà aussi des citoyens. Certes, il y a un sociologue qui est bien connu, qui parle de cages de verre. On parlait des, des politiques publiques comme autant d'appels au partenariat, appel à l'évaluation, appel à la transparence, mais cette cave de verre, malheureusement, elle est aussi liée à une cave de fer, dit-il. Cave de fer de la gestion par les normes, de le rétrécissement des capacités initiatives, etc. Donc, explorer les voies de cette démocratisation. Euh, par la participation plus grande des usagers et, et des citoyens. Orienter les pratiques professionnelles vers le développement du pouvoir d'agir de leurs décimateurs. C'est vrai que, et Madame la Présidente, vous le rappelez tout à l'heure, vous êtes trop sensible sur les limites des personnes et pas assez sur leurs capacités. Et, et je crois que cette dynamique de, du pouvoir d'agir qui développée dans d'autres secteurs, en particulier, je pense, les secteurs de l'éducation populaire, je pense que le secteur médico-social et les professionnels du secteur gagneraient, me semble-t-il, certains cette dynamique-là. Comment développer les capacités d'agir des personnes, et pas simplement de résolutionner les Briser, toujours dans le thème de la démocratisation, briser le plafond de verre, qui assigne les destinataires, donc les usagers, à des instances formelles de consultation hein, pour leur ouvrir l'accès et leur participation à la gouvernance des associations. Je suis frappé combien les conseils de vie sociale existent formellement, mais finalement peu, peu de représentants le des usagers accèdent aux conseils d'administration, aux bureaux, etc. Je pense qu'il y a une espèce de plafond de verre, là, qui, dans certains certain nombre d'associations, gagneraient, me semble-t-il, à être soulevées ou, en tout cas, interrogées. Troisième, deuxième direction, soumettre les dynamiques institutionnelles des associations à la double épreuve de réalité. Prendre le risque que la réalité interroge. Est-ce que la réalité de l'association est-elle ce qu'elle énonce et on l'a vu, il y a quelque temps, combien un travail d'évaluation, de diagnostic, permet précisément de faire émerger des questions de la réalité des gens et qui ne se poseraient pas autrement. Prendre en compte aussi l'expérience subjective des personnes. L'association prend-elle en compte les aspirations des usagers, des professionnels et des bénévoles Donc autant de pratiques concrètes, d'interrogations, qui, à travers l'évaluation, diagnostic ou d'autres formes, permettent précisément de soumettre des dynamiques institutionnelles qui ont ceci de particulier de fermer les choses. Questionnons-les pour qu'elles ouvrent, qu'elles sont des leviers, qu'elles sont des appuis et, et non pas des, des modes d'enfermement. Et pour ça, investir, je l'ai dit tout à l'heure, les pratiques éducatives et réflexives. Mais interroge aussi les fonctions dirigeantes, Aujourd'hui, hein, euh, Max Weber disait qu'il y a l'autorité charismatique. On pourrait mettre des noms ici. Il y a aussi l'autorité, je veux dire, paternaliste. Il y a aussi l'autorité, je veux dire, fonctionnelle, de, ce, de, de, de, de celle qui applique la règle et qui a le souci. Mais il y a aussi une autre autorité, qui est celle de faire émerger le bien commun, de cette capacité à faire travailler des gens de différents horizons de différentes logiques autour d'un bien commun. Donc c'est plutôt une autorité de mise en accord, de recherche, de compromis, qu'une autorité qui impose au nom du loi. Réarmer, ce sera mon dernier point, réarmer la critique associative sur le manège du réalisme de la performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans bon nombre d'associations du secteur médico-social et social, on parle de performance. On parle de performance sans forcément y mettre un contenu précis. Donc une fois, je regardais le site de l'ANAP, c'est étonnant. Étonnant de la manière dont la performance, d'une part, n'est pas précisée, n'est pas articulée au bien-être des personnes, n'est pas articulée à cette bien-traitance que par ailleurs d'autres agences comme la NEMS développent. Mais on voit bien que cette emprise managériale de la performance est de plus en plus forte sur vos associations. Donc il faut la critiquer. Donc on ne peut non pas la critiquer au nom de corporatisme, je crois qu'on a que faire de cette question, mais au nom du bien-être des personnes, au nom de ce bien commun que vous défendez. Et je pense que cette critique-là, elle est tout à fait légitime et elle est souvent partagée avec les points publics. J'ai entendu tout à l'heure Madame la conseillère départementale qu'elle avait ce souci d'interroger ses politiques et dispositifs pour faire en sorte d'être attentif à ces moments particuliers où la personne a réellement le choix de pouvoir décider ce qu'elle souhaite. Enfin, élaborer avec les parties prenantes des indicateurs socio-économiques et pas seulement sociaux, des indicateurs socio-économiques du bien-être sur un territoire. À partir de l'expérience on dit, et vous savez tous que c'est que l'expérience on dit, c'est prendre le point de vue du handicapé et de voir la société à partir de ses yeux à lui et non pas à partir de nos yeux à nous. Et ça renverse complètement les choses. Et on voit que, finalement, être dans un fauteuil, avoir la vision de quelqu'un qui fauteuil, il n'y a pas la même que celui qui est sur l'échelle, qui est sur une commune. Donc c'est bien cette capacité de renverser les choses, de renverser les produits, qui permet peut-être d'imaginer d'explorer des pistes. Alors, en cette année 2017, qui a c'est que, oui, ça, hein, comme on dit, de nombreuses années encore, de venir... Gardez ce qui a été, me semble-t-il, le cœur de votre, de votre démarrage et de ce qui a été, me semble-t-il, tout au long de votre histoire, capacité d'action, d'imaginer, partenariale sur un territoire, de proposition à tous les niveaux, en articulant ce niveau subjectif et politique, mais en même temps capacité critique précisément pour défaire ces prénotions, ces conceptions qui aujourd'hui sont à l'œuvre un peu partout et qui se, qui se nomment managérialisme néolibéral. Gardez votre capacité au nom précisément de ce bien-vivre que vous êtes même de pouvoir promouvoir auprès des personnes et avec les personnes. Voilà, en tout cas, encore une fois, merci de cette invitation et poursuivre encore une belle, une belle aventure qui n'est pas terminée.